Mmh. Bonsoir, la bataille viendra de plus en plus, coriace. Ils vont te chercher. Vous savez, euh, vous avez commencé à écouter mes vidéos. Vos choses ont commencé à changer, à changer, à marcher. Et... Euh, L'une des choses que votre entourage va faire, si ce n'est pas la famille, si ce n'est pas vos proches, si ce n'est peut-être pas euh, même les personnes avec qui vous travaillez, c'est qu'ils vont commencer à te minimiser. Tu vois, parce qu'on est déjà non On est déjà habitué, Mais c'est seulement toi, non Tu es toujours gentil. Mais c'est la petite fille, non Si on lui fait ça, elle ne va rien faire. Mais est-ce qu'on ob... est obligé de l'obéir ils n'ont pas cru en toi. Ils étaient à côté de toi pour t'utiliser. Ils sont là pour t'utiliser. Et le pire, c'est que depuis, tu ne voyais même pas qu'ils étaient en train de t'utiliser. Tu ne voyais pas qu'on utilisait ton énergie. Vous devez être très prudent. Parce que, comment dire que le diable rôde votre entourage ne veut pas que vous avanciez écoutez moi bien Bonjour le Logan de Depuis le Congo Et parfois tu sens ça dans ton esprit Comme Tu n'arrives pas à mettre les mots sur ça Pourquoi est-ce qu'il me déteste Je voulais seulement t'aider Mais voilà la rentrée Tu train de chercher comment il fait pour aider tes enfants Pour qu'ils aillent à l'école parce que ces gens sont là pour vous utiliser Je vous dis quoi 99% des gens qui sont autour de vous Qui vous appellent maman Momi Et elle a dit ne m'appelez plus Momi Momi c'est la flatterie, c'est le ré, c'est le fait Parce que quand, les, quand vous allez commencer à voir ce qu'il y a dans le cœur de ces gens à votre égard Vous n'allez pas arriver à croire Que donc c'est moi qui suis en train de faire telle chose pour toi Je suis en train de planifier Comment je vais te mettre dans tel endroit Je vais louer la maison pour toi et tes enfants. Il vais t'envoyer en Europe avec tes enfants. Toi, tu es dans ton cœur. Tu veux m'utiliser. Ça peut être même ton gars. Hein. Ils sont pleins là-bas. Là là C'est pour les gars là, ils sont pleins. Trop nombreux. Les C'est pour ça que les personnes vous avez de la peine à aimer. Tu as de la peine à aimer parce que tu es... Tu, tu, tu es habitué à ce que tous les, tous les personnes qui viennent vers toi C'est pour t'utiliser Et ne croyez pas que c'est parce que l'homme gagne plus que toi Qu'il ne va pas vouloir t'utiliser Il y a les hommes qui gagnent même plus que toi Ton petit agent que tu as Vous connaissez la suite Donc la période la plus dangereuse De votre vie, de votre destinée C'est quand vous savez déjà Quand vous êtes sûr plus que jamais Que vous allez réussir Et c'est encore plus pire quand les gens vous ont laissé dans le trou, ils vous ont maudit dans leur cœur, en riant sur votre visage. <rire> Il revient un an plus tard. La maison a augmenté. Les voitures ont augmenté. Le, le respect a augmenté. Les voyages ont augmenté. L'hypocrisie commence. Oh, j'ai toujours su que tu allais percer. Vraiment. J'ai toujours cru en toi. Vraiment. Ma vie a changé quand j'ai commencé à voir les gens pour qui ils sont. Les gens sont hypocrites, méchants, mesquins. Il suffit que tu dises non à quelqu'un. Tu vas voir son vrai visage. Et commencer à accepter. Appelez le chacha. -cha. Parfois vous voulez trop défendre les gens. Appelez le chacha. -cha. Tu vois, on te montre une phase. Si c'est que c'est même si c ta cousine. On m'a dit récemment qu'il y a une de mes sœurs qui n'a pas voulu m'inviter à son mariage. Un autre de mes frères vient m'inviter. Et déjà d'office, quand il m'avait invité, moi, il lui a dit que je ne vais pas. Ah Il a passé cinq jours à me supplier. Oh, oh, on se souvenait du bon temps. Il faut venir. Le jour du mariage, là, à 17h, je n'avais pas l'intention de partir à ce mariage. Mais voilà quelque chose tourne dans ma tête à 21h, je porte mes pieds, je pars. C'est un an plus tard que j'apprends que cette personne s'est fâchée parce qu'elle m'a vu à son mariage. Quand quelqu'un ne t'aime pas, hein, ne force pas. Et écoutez beaucoup votre intuition. Beaucoup. Parce que de plus tu plus vas monter, plus les hypocrites seront pleins autour de toi. Parce qu'ils savent que je tire mon argent de la personne-ci. Ah, voilà ma mère. Hey, tu sais que tu es ma mère, non? tu es la mère de mes enfants. Ils vont vous mettre marraine de leurs enfants. Marraine de leurs enfants faut aller voir, il faut aller entendre faut aller entendre ce qu'on a dit sur toi, tu vas confirmer le compte arrêtez de vous il y a des périodes de ma vie où je suis cachecate sur table tu ne m'aimes pas, je ne t'aime pas on ne s'aime pas on ne s'écrit pas, je te bloque sur mes statuts tu veux tu viens sur ma page me regarde. Je, je te bloque Parce que l'ennemi va passer par ces personnes pour vous, attendre, pour vous atteindre. Il veut, il veut dire que le diable va passer par ces personnes. Voilà la rentrée, non Oh tata, on va dire aux enfants, appelez-la, c'est votre mère. Oh maman, maman, bonjour maman. Ma chérie, ils sont en train de chercher l'argent de la rentrée. Paye la rentrée, là tu vas voir. Donne l'argent, tu vas voir, non et le pire, c'est qu'ils vont rester mendiants toute leur vie. Ils ne savent même pas. La mendicité, c'est dans le corps, c'est dans l'âme, c'est dans l'ADN de quelqu'un. Plus <coughs> tu vas monter, plus ils vont sortir. Ils vont sortir de leur cachette. Ils vont sortir. Et parfois, il y a des petits, des petits, des petits égards de comportement comme ça. Là. Tiens... C'est toi qui as parlé comme ça. Tu, tu parles à moi. Non, non, tu sais, maman. Maman, parce que la personne pensait que tu étais sortie. La personne ne qu'elle avait coupé le téléphone. Elle avait qu'elle avait éteint l'appel. Elle dit, ah! Donc, écoutez, l'affaire qu'on dit que bénéfice du doute là il y a des périodes de où Mais la nuit, tu as qu'elle te parlait, non? Tu n'as pas Tu pris... tu as réservé la consultation. Non, non. Ce qui vous ralentit, c'est l'énergie que vous mettez parfois pour digérer ces personnes. Tu sais que quelqu'un ne t'aime pas. Tu essaies de donner des excuses, de comprendre la personne. La personne te fait un coup bas. L'énergie que tu donnes à ce coup là pour, que, pour enlever ça de ton cœur, l'énergie aura plutôt produit même 2 millions. Et si tu veux aider quelqu'un, il faut savoir pourquoi tu veux aider la personne. Est-ce que tu aides pour qu'on te dise, « Oh, franchement, regarde ce qu'elle a bien fait là. Oh, oh, franchement, la femme, c'est bien. Écoutez, si elle veut aider quelqu'un, je parle au final, je fais le don. Les offrandes, je vais, parce pas qu'ils me disent, mais si. Je n'attends pas. Je donne, je sais que oui, Seigneur, j'ai donné. Bye, ciao. Je n'attends pas qu'un ordre des orphelins va m'appeler un jour. Euh, C'est. Oh, maman, tu es ma mère, je vais te soulever jusqu'au ciel. Non. Non. Bonsoir, Mina, qui est en vacances. Parce qu'ils sont jaloux de vous secrètement. Pourquoi elle avance Pourquoi <rire> Sans voler même tes choses. Sans voler tes choses et te faire croire que c'est toi qui as donné. Pourquoi c'est toi, elle qui avance mmh. Écoutez, votre intuition, ce que tu sens dans toi, là. Souvent, tu ressens ça, là, tu vas te tourner à tu poses, Comment tu vas surprendre la personne, à te regarder mal Tu vas surprendre un regard méchant sur la personne comme ça, là. Ça va te donner des frissons. Tu vas te dire que, Après, ton esprit te es dit que non, tu as mal vu, tu as mal vu. Écoutez, vous voulez pas croire que quelqu'un vous déteste, non Parce que vous ne comprenez pas comment quelqu'un peut vous détester. Ah, moi, je suis gentil, non Bonjour les oiseaux. Oh. Bonjour. J'ai quatre oiseaux devant moi ici, là. Regardez-les. Regardez-les. Voilà deux. Bonjour. Vous voulez aussi parler Vous voulez parler vous venez faire le conseil devant moi. <rire> Eve, tant que tu as bien parlé. Notre <coughs> collègues vient tout le temps pour te vérifier si son, si son format a marché. <rire> Vraiment. Vous avez, les, vous avez les citations terribles. <rire> donc ne soyez pas surpris quand ils vont venir. Beaucoup de ces personnes-là, et le truc c'est que beaucoup d'entre vous, vous êtes simples. Tu es déjà genre personne que tu peux avoir même 10 millions en banque. Mais tu marches toi comme ça là, hein. tu as 15 millions, 20 millions, tu es là seulement simple. Comme tu es simple, tu marches avec quelqu'un qui a 50 millions. De fonds de, 50, 50, 000, 50 000 francs, c'est de, de Donc devant, derrière, 50 000. Voilà, tu encourages souvent la personne. La personne te simplifie. <rire> ouais, mais je porte un t-shirt tous les jours. Regardez-moi. Si vous montrez les qualités de manque de respect, quand je les sens, c'est Regarde, Il dit que, hey, Seigneur Jésus. Hey, hey. Ouais, Seigneur Jésus. Si tu connais que même ta bénédiction qui est sur toi, c'est à cause de moi. Parfois, les gens oublient. Parfois, les gens oublient d'où ils viennent. Ils oublient que quand ils étaient down, quand ils sont venus te supplier que pardon, donne-moi un peu ça. Que ouais, pardon, j'ai besoin même d'habits. Ouais, j'ai besoin même des chaussures pour les enfants. Ils oublient là où ils étaient. Tu, donnes, tu prends, tu cherches un endroit, ils vont les employer, tu donnes le boulot. Six mois plus tard, la personne vient commencer à dire, tu crois même que, n'est pas moi aussi je peux. N'oubliez jamais d'où vous venez. N'oubliez jamais. Et que les gens ne vous fassent pas changer parce que la méchanceté de l'homme peut faire parfois tu dis que je ne veux plus jamais aider quelqu'un dans ma vie que je ne peux plus <rire> elle a su Louise, Louis, n'as pas de personne, viens vite viens vite, ça vient vite dans ton esprit parce que l'esprit te parlait déjà mais tu n'écoutais pas je crois que tu connais maintenant qui est ta personne tu connais qui est ton golette Tu parles à la personne, pas dans ta panderie comme ça, regarde tes choses en vie. En vie on ne connaît pas comment tu es arrivé pour avoir ça. Et tu as même, tu ne portes pas. Je porte moi-même les habits, viens-moi les t-shirts. Facile, je prends, j'envoie la main à panier, je ne porte pas. Moi, ce qui m'importe, c'est que je dois bosser. Je ne sais pas que pour ce qui est dans ton âme, ta panderie, on a été te détester. On a été détesté détester, quelqu'un dans son cœur comme ça là. Il ne connaît pas comment tu bosses. Il ne connaît pas le wah que tu bois dans la nuit. Tu ne dors pas. Non, comme je te porte souvent dans ma voiture, tu entres devant à la cabine comme moi là. Tu penses que tu es devenu comme moi. Écoutez, je crois qu'il est temps pour vous d'adresser clairement. Vous écraser la tête de ces gens de, ces gens de scorpions là, ces gens de serpents là. Tu mets la personne à sa place. Cache. Parfois, ça fait tu te demandes de toi. Parce que tu retrouves dans les faux trucs, les fausses manigances, les faux problèmes. Tu dois réfléchir à les problèmes de 15 millions, 50 millions. Quelqu'un vient avec un faux truc, ça te prend 30 minutes, ça te chauffe la tête. Écoutez, si c'est pour remplacer la personne, c'est difficile. Qui, qui, qui est irremplaçant dans ta vie là Tu es né avec qui Tu es né avec qui Moi, je ne suis pas né avec quelqu'un. Je ne suis pas née avec quelqu'un. Et j'ai dit, tu vois, mes employés, que quelqu'un ne vient pas dans ma maison, il croit que parce que tu fais ça aujourd'hui, quand tu n'étais pas là, quelqu'un d'autre faisait. Et ton boulot n'est pas quelque chose qu'il n'y a que toi. Ce n'est pas un boulot avec, un boulot avec, avec reconnaissance digitale. Il n'y a que toi, ta main qui peut faire le travail. Non. C'est très important que vous puissiez reconnaître cela. Parce qu'il vous calcule. Tu as acheté la voiture, non, on te guette, non. Tu achètes la voiture, on te guette, non. Parfois, tu vois ça à distance. Tu te décides que je vais arrêter avec telle personne. Ta soeur te dit que, non, tu sais, non, euh, attends un peu. Écoutez votre intuition. Tu peux laisser une semaine que c'est une semaine de trop. Qui paie ton loyer You repay my rent. You feed me. Tu es levé le matin là-bas, tu vois si tu as demandé manger quelque chose. Voilà. Même ta tenue, ça à la portée. Oh Seigneur, le genre de personne-là, elle a ton macabo dans son cœur. Un jour, tu vas entendre ce qu'elle a dit de toi, ça. Tu vas rester. Tu vas dire, eh, Adama, on peut faire ça. Jésus non non, non, non, non, non, non, non. Elle est tout que c'est bon. Tu dis c'est bon. C'est bon. C'est bon. Et t'es ramassé au quartier. Tu n'avais rien. Va voiture. ouais, Seigneur. Il dit toujours Jean que mon statut, ma fortune, j'ai pas besoin de pressionner quelqu'un. Quand vous avez Max du Québec, il marche avec ses t-shirts. Est-ce qu'il a la pression? Est-ce qu'il a la pression de quelqu'un? Est-ce que c'est ce que tu penses de lui qui va augmenter son argent? C'est parce que tu m'aimes que mon argent va monter. Ne m'aime pas. sort de ma vie et va voir il va arrêter de respirer. Parfois, tu es en train d'encourager la personne. Ouais, fais comme ça, non. Je donne même l'idée. Que va comme ça, là, non. Fais comme ça, là, non. Tu ne sais pas que dans son cœur, la personne a une, une haine pour toi. Et je vous dis que c'est ça qui va vous montrer. Vous allez voir ces personnes-là. Tu fais n'importe comment pour la personne. La personne ne va pas avancer. Parce que son cœur est noir. Assaut. Son cœur est noir. sauce La personne marche avec toi. et voit comment tu aides quelqu'un. Mais pourquoi elle ne m'a pas donné l'argent, là elle était obligée de donner à la femme là. Elle devait me donner. La haine commence. Pour rien. Pour rien. C'était mon agent. C'était mon agent. Ah, elle a dit que. Elle me dit que je lui mot de mon marabout. Eh. Pardon, tu excuses seulement. Les gens là ont vouloir savoir vous devant derrière. Vous savez, souvent c'est bien que je m'asseye. Je... Parce que souvent ces gens s'y vont faire. Tu, tu vois, quand ça te dérange, tu n'oses pas parler de ça. Tu n'oses pas, tu te dis, ça t'embête. Ça, ça, ça, ça, ça, ce sont des trucs qui m'ont tracassé depuis tout... même deux semaines. Il y a les gens que tu plans, tu aides, tu loges même. Ils ont le premier mois de loyer. C'est la personne là qui va venir croire que demain, qu'elle est au même niveau que toi. Le nous, ne paye pas Oh là là, les gens sont méchants, les gens sont méchants. Ingrats. Et ça se voit tout dans la bouche, la bouche. Ils vont venir se traverser la bouche. Il suffit qu'il y ait un petit malentendu comme ça, là. Tu vois, au moins la personne va t'insulter, tu vas dire, hein. Donc c'est toi que je planifiais. Euh, euh, euh, euh, euh, euh, euh, Dieu m'a sauvé. Seigneur Jésus-Christ. Il oh, oh, oh, oh. y en a pas mieux que j'ai déjà prié pour eux. Que, que oh, Prier de from. Prier oh. lavez oh. Mais comme on ne lave pas le cœur, mon gars oh, Mon gail, Je vais faire comment? Après, un mois je te demande pourquoi la chose de la personne n'avance pas? Le cœur est noir. Ce n'est pas toi ma chérie. C'est le cœur de la personne là qui est noir. Ils ne savent pas que c'est ta part de cœur blanc là qui te protège. Même deux. Parce qu'il y a les choses qu'ils ont fait. que si tu voyais, les choses qu'ils ont fait maintenant dans ta maison, c'était seulement pour te finir. Leur bouche dehors pour mal parler de toi. Ils ne savent pas que le karma, oh là là. Le karma. Le noir cœur ne paye pas. Le noir cœur n'amène pas quelque part. Je crois qu'il est temps pour vous de comprendre que cette personne-là, j'ai tout essayé, reste dans ta pauvreté, dans ton noir cœur, dans ta médisance. Je n'ai pas besoin de cette énergie autour de moi. Mmh. Si ta femme est comme ça, là, les choses que tu ne vas pas lui dire, tu fais ça clair, tu ne lui dis pas. Et je vous ai dit, Commencez à couper ces personnes. Voilà, tu prends ta décision. Si tu préparais la nourriture chez moi, ok, ne te dérange pas, je vais manger au restaurant pendant une semaine. Oui. C'est les restaurants. Même si je n'ai pas dépensé 5 000 par jour au restaurant, je mange. Ça ne me tue pas. C'est la personne était la personne qui nettoyait chez toi, t'inquiète pas, ma maison va rester sale pendant, pendant un bout de temps. C'est la personne qui te donne le souffle de vie. Et on sait que personne ne donne le souffle à l'autre personne. Pas de lavage pendant les menstruations. Et quand tu vas commencer à faire tes lavages, ton énergie va repousser les gens là. Ils vont finir. Ils vont s'exposer seuls. Se dévoiler. Maman, tu pars à son école. Un enfant que tu as occupé dans la rue, tu t'occupes de ce... Voilà. Si tu veux ma attention, ta, ta propre... Pauvre... Les soeurs et frères, là, vous savez... Parfois, les gens vont prendre votre gentillesse pour Pour acquis. Pour acquis. Ah oui, comme tu as dit, comme tu... mais elle me donne l'argent, elle va me donner non, elle va me donner. Elle ne sait pas que comme tu te donnes là, c'est ton... parce que tu veux. Parce que tu veux, personne ne t'a forcé. Et ne vois pas je fais ta part, tu peux comment elle me dire qu'elle ne doit pas faire pour l'autre personne, parce qu'elle doit seulement faire pour toi. Coupez les, non tu vas regretter, et votre mal vient souvent de ces personnes là. Souvent, quelqu'un vient à la maison, il te trouve pas. Ou tu as les problèmes avec quelqu'un. Tu vois cette personne-là qui était ton ami est en train de parler avec la personne que tu qui a fait les problèmes avec toi. Vous croyez qu'ils sont en train de se dire quoi En train de te, de, de, de, de, de te louer, de parler de te, comment tu es belle ou tu es gentille Ils sont en train de parler contre toi. Ce sont les énergies maintenant, je vous dis, dont vous n'avez pas besoin. Vous n'avez pas besoin. Et vous allez sentir ces gens-là quand ils vont vous voir. Parfois, quand tu arrives vite comme ça, là, l'improviste, elle tremble. ces gens-là vous envient. Ils veulent vos chaussures. Ils veulent vos habits. Ils envient votre voiture. La personne, envie voir l'homme avec qui tu sors. Ils envient. Ils envient. Il y a la jalousie dans leur cœur. La jalousie. Bonsoir, Abessou. La jalousie. Tu fais du mieux que tu peux pour aider la personne. Non Non, non, non. Demain, c'est ton nom qu'on va mettre devant. Souvent, la personne va venir se mettre devant toi pour te parler, t'insulter, Tu vas regarder comme ça là. <rire> que hier, quand tu es venu ici, tu souffrais. Eh <rire> hey, Seigneur. Ta, pa, pa. Tu m'insultes non? Pas. Pas. On verra. Deux mois plus tard, tu vois la personne, la personne a noci. Elle les retourner vendre au marché, mon colo. Sans confiance aux pieds. <rire> Logan, ta femme, ta femme veut quoi Envoie sa photo, elle veut la laver. J'espère qu'elle n'est pas dans le direct. Envoie sa photo par WhatsApp. Les gens -là ne savent pas que la bénédiction qu'il y a dans leur vie, le fait que toi, tu lui donnes 10 000, elle part dans son travail maintenant, on lui donne encore même 50 000 chaque mois. C'est à cause de ta main que tu as pris 10 000, tu lui as donné. C'est ton cœur que tu as fait la crise. Et la personne est bénie à cause de toi. sont tellement gras, ils ne savent pas les trous dans lesquels tu les as sortis. Les trous desquels tu les as sortis. Ami ah, c'est-moi à te parler n'importe comment. Tu, tu m'as trouvé ici en Angleterre, non? Tu m'as trouvé en Belgique, non? C'est toi qui me parle comme ça. D'accord, bye. Pas. Bah. Pas, bah, avance-toi. Avance-toi. Écoutez, ce qui me plaît sur la vie, c'est que la vie, ce n'est pas la course. On dit que vivons seulement. Tout ce que je vous demande, vivons seulement. On te laisse jeter dans les deux chambres. L'année prochaine, un an plus tard, il te trouver dans le duplex. Le cœur gonfle. Là, elle est sans confiance au pied. Est-ce que le temps-là, tu l'as calculé même encore? Il t'a donné ta chance, l'autre. donc tu ne passes plus dans mon périmètre. Donc au passé... Voyez, reconnaissant je vais dire le nombre de femmes que j'ai sorti de leur galère et pas me dit au revoir et dit que le, le pauvre aime la procherie retourne dans ta saleté comme tu restes à côté de moi d'abord mon énergie là mes bénédictions là ça commence à frapper chaque jour tu as en confiance en toi hey, je peux je peux aussi hein? hey, tu peux faire ce que la reine fait non tu peux faire <rire> ce n'est même pas moi qui me suis appelé je ne sais même pas comment il fait ce que je fais Je vous dis, donc si tu penses que parce que tu es à côté de moi, que mon enfant te touche un peu, maintenant tu peux, peu, peu, pouvons, vous voyez, comment tu conjugues le verbe là. <rire> Ils ne savent pas que dans ta tête, dans ton esprit, même dans le rêve du rêve, personne ne peut te toucher. Même dans le rêve du rêve du rêve, tu ne peux pas tomber, tu ne peux pas devenir pauvre. Il m'arrête de saboter, il ne savait pas que quand il te sabote comme ça, ça attire même l'attention. La femme n'aurait pas là, c'est même qui. Ah, c'est la reine Jocelyne. Ah d'accord. Et toute personne que vous croyez que vous avez peur de. C'est pas par là à ta voisine. C'est ta voisine qui fait ton loyer. C'est vous qui essayez de le, la relations de bon voisinage. Je ne parle à aucun de mes voisins. Il m'en fout. Il m'en fout. Donc, tu fais quoi tu t'appelles tu, tu, tu, tu, tu comment Ça fait un an que je suis à la maison. Non, combien Huit, huit mois. Je me suis arrêté devant un voisin pour dire que, oh, on fait quoi avec? On fait comment avec? Pourquoi? En vrai, on va te manquer de respect. Alors que tu as ton petit cafétéria que tu vends comme ça là-bas à côté, tu vas venir te comparer à moi parce qu'elle te parle et te dit souvent bonjour. Connaissez sélectionner vos choses et vos personnes. Il y a des gens que quand tu commences à leur dire bonjour, ils croient qu'ils ont le droit sur toi. Même bonjour là, c'est fini. Puis on reste comme ça. Si on coupe la lumière chez moi, ne me, ne me donne pas. Je ne vais pas tirer chez toi. Je vais acheter mon groupe. Il me peut que je pas la lumière. J'ai acheté le groupe. J'ai acheté le groupe. Lui. C'est les petits trucs qui font qu'on vous manque souvent de respect. Tu ça te manque de respect. Hé, hey, pardon. Il y a un peu de savon chez toi, mamie. Soit tu acheter le savon en route. Même le sel. Va acheter le sel. Tu demandes le sel chez sais Pourquoi <rire> Les gens vont venir vous manquer de respect pour rien. Ils s'accrochent aux petites choses. Ils vont vouloir voler l'huile, voler le sel, voler ton habit. Ils ne savent pas que l'habit la même... Ouais, Seigneur. Ce n'est pas que tu te sens, Maso. Ce n'est pas que tu te sens. Tu anticipes les choses. Moi, il marche devant mon voisin, je baisse la tête. Pourquoi Je te dois quoi Si c'est un de mes employés qui pense qu'il va parler avec toi, qui parte S'il veut se plaindre, qui va te plaindre chez toi Viens toquer chez moi, tu vas voir tu vas voir, c'est mon vigil que tu vas parler avec lui. Souvent les gens là ont fait tu vas même douter de toi. Que, ah, peut-être que c'est moi, hein. peut-être que j'exagère, peut-être que... Non, ce n'est pas toi. parce que quand l'Esprit t'a parlé, tu n'as pas écouté au caillou. L'Esprit t'a dit que l'autre là, la personne ne t'aime pas. Arrête. La personne est jalouse de toi. Pourquoi que c'est tous les voisins qui vous aiment un jour, Rémi fait les problèmes dans ta maison. C'est le voisin là qui vient voir la personne là. C'est quoi Qu'est-ce qu'elle a fait Dis-moi, quoi Elle a fait quoi Dis-moi un peu, un peu sa vie. Parce que depuis deux ans que tu es là-bas, ils n'ont jamais eu accès à toi. Jamais, jamais. Oh, la pluie, bonjour la pluie merci de pleuvoir sur moi. Ma... la pluie de doigt là bon c'est tout ce que j'avais pour vous je hein. sens que il y en a parmi vous quand vous allez commencer à monter vos cousins, cousines avec qui vous parlez souvent là il y en a beaucoup que quand tu montes certains de tes employés tu dois les changer oui tu dois changer, tu prends d'autres employés tu augmentes même un peu le salaire mais tu changes même ceux là oui, parce que parfois ça vient devient, devient, la familiarité. On ne sait plus qui est piqué, la patronne. C'est moi qui te paye ou c'est toi qui me paye Pourquoi je ne peux pas te gronder, tu comprends Je peux pas te tu peux te dire qu'il y a ça qui ne veut pas. C'est moi qui te dis ce que tu faire, fait, puisque c'est moi qui te paye. Manque de respect bizarre. Oh. Dans la vie, on s'est rencontrés. Ça ne va pas, on ne se sépare. Pour moi, ça, c'est l'un des principes que je ne blague pas. On a marché un jour comme ça, là, tu as rencontré ma route. Un jour, ma route aussi pour se séparer de ta part. Et la nuit, là, c'est pas moi qui donne le souffle. c'est clair entre nous deux. Chacun avance de son côté. Non, je ne lis pas ce soir, Hervé. Euh, euh, vous ferez de la lecture, peut-être tout à l'heure. Il est 19, 18h30. J'ai pas assez de batterie, là. Bon, pour les lavages, ceux qui ont euh, réservé les lavages, on vous envoyer la vidéo. Lavage lavage du moi. Lavage à distance. Le monsieur qui dit qu'il veut laver sa femme là. On va envoyer sa photo. Oh my god, qu'elle a retiré les chiens ici là Oh my god. Arrêtez. Allez, arrêtez de sauter sur moi. Oh. Soleil. Regardez. Regardez. -le. On ne saute pas sur moi comme ça. Arrêtez. Il faut que je vous laisse. Les deux garçons, cela m'embête. Logan, c'est ça? Non, on discute tes ordres. Tu vois, tu vois, même encore que c'est toi le chef de cette entreprise. Tu es l'employé ou tu es l'employeur. C'est comme ça. Quand tu es les chiens ici? Ah, ah, il ne peut pas sortir ça. Impossible. Il ne peuvent pas.